Pour le société nyo war, nyo parce que la case de Birama brûle wow, donc encore une fois yo, yo, yo, an, pour revenir à ta question euh, Khadija uh -huh. nous discours les sénégalais pour sénégalais Fou niu donc ken ken banya boko wala kenen banyo boc liou moi sénégal manda bole ou une à moum ta hawaï mou niu bole à moum bg mou niu bole à moum n'est que sénégalais bochamantini japonais n'étaille warna n'yoson n'gir sénégal mou niu bole à sénégal donc l'ol mot a chenny japonais encore une fois d'où oben comme n'y en quoi y va et n'aout andal on va saisir toutes nos chances à manning à hamantini aussi yénen n'y ou à mes sénes car nous avons coalition de la coalition de la coalition de la coalition à leur manifestation la avons amal la mais de la coalition de coalition la de de la la de a des si elle n'a de lire mandé mm de l'homme solo en et d'un coup donc l'homme liberté -hmm. d'expression sur le bord d'or liberté. d'or liberté d'expression mais la liberté de croire et de ne pas croire donc c'est en fait un ressenti. Ouah, les n'y a pas mal. Ni ou alors, am, a y j'ôte à yoh, comment t'as ni il faut qu'on yu des sociétés. Moi, les ou alors, république am. Amère la politique ça, donc on invente pour faire violence. La public, la répu, la politique, donc on invente. Société humaine, donc on invente pour faire violence. Bien politique américaine la violence ou alors d'accout, menac sous toutes ses formes. La violence ne faut pas les énormes. De faire une violence physique. Je suis violence homme -hmm. qui violence été un qui a été un qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a un homme qui a été bonnet n'est l'immagréable un mécanisme de prévention à des résolutions des conflits et point de retour donc dans nos société nous avons a commenté n'est ni d'un baba un un a avant am solo qui est Artoubouba. Donc, le rassemblement, effectivement, il y a des gens qui ont été élevés. Ce qui fait qu'on a l'image de la prise de parole, c'est que, encore une fois, la direction des élections, le Conseil constitutionnel aussi, nous avons fait des élections. Parce que mm -hmm. nous avons fait 12 mois sur 12. 365 jours à ce que Sénégal Nous sommes Sénégal. Mais une élection de rupture de confiance. Nous propose proposé une haute autorité de la démocratie qui est indépendante. Nous avons dit que nous avons dit que nous Sénégal autorité euh, de votre divan tabi aussi d'autres l'homme l'homme notamment aussi de mes réitérés n'est d'affaire à une régression démocratique moi Macky Sall, à moulon doit d'elle aussi qu'il aura maintenu démocratique l'on par rapport au président abdoulaïwa de bignotol qui 2011 moi moulin élection et qui j'ai euh, uh, ousmann gom diopo cher gay qui était une autorité indépendante nous mm -hmm. avons une direct, nous guéné ministre en charge des élections mon règles les élections et bandes à monter les acteurs il s'agit d'alonne donc, si nous sommes à nous aussi D'autant plus qu'aujourd'hui, la personnalité qui a maintenu que nous sommes en suspicions. déjà créé, nous des créé. créé, créé, créé, créé, bañi annoncé liste 25 personnes ni antoine motogon togone donc ñu japp né bi mu ñëwé ñëwaaté ci euh ci ci euh num tuddati fi khalifa sall né kon ki nga xamanteni mom mo doon saytu li nga xam moy alelu sénégal donc mom aussi bi mu ñëwé fofu tamit dañu gis né lidal khalifa sall daf ci am rôle bu mu ci donc tay ji mu ñëwaat nek ministre de l'intérieur ñu gisat taxaway bo xamanteni dañu dafa melni dafa jéggi dayo par rapport ak li ñi xaar ministère de l'intérieur motax man nous avons un grand ministère de l'intérieur en charge de la sécurité publique pour maintenir d'ailleurs la sécurité des personnes et de leurs biens nous gagnons fait tout ce qui est élection d'accord des personnalités indépendantes qui ne donnent pas sénat qui ne coiit nous sommes liés avec cette autorité de la démocratie. Ces questions, pour moi, c'est des questions élémentaires, primaires, primitives. Nous devons régler définitivement. Nous devons dépasser définitivement. Il y a plusieurs formes de violence aujourd'hui au Sénégal. Euh, déjà, l'opposition s'oppose à l'opposition. Et ça fait parfois l'une des quotidiens. Il y a des moments où mm. À un moment, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a Beaucoup de critiques. Déjà, il y a des Mais aujourd'hui, souvent. Nous taxons nous nous nous nous nous nous nous nous est le politique qui connaît de à l'opposition. également à l'opposition l'on également nan Je suis dit que je suis que nous avons un problème. nous avons un problème, nous avons rapport un problème. Ce problème. Nous avons Nous avons une Nous avons Nous avons Nous pas Nous avons un problème. Nous Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons waye donc pour revenir moy man critique mais am talal je l'ai reçu positivement Je sa carapace est aussi pour et je pense que aujourd'hui euh, nous avons aussi des gens gens